Ah, C'est rigolo Il y a des poissons. Des hommes poissons. Oh, homme, homme. Oh là là, comment je m'enchaîne oui. Poulet. Ah attendez attendez, on peut, <rire> on peut monter. Et l'autre. Ah, ah <rire> Le, le sol c'est pas comestible mec. Elle a quand même une botte. Je sais pas ah. si celui sert. Ah il y a un mort. Ouf. Ah. Bah. T'as récupéré une arme d'office euh... gauche. Seb Seb Eh. mais non faut... il faut une clé pour la voir. Ah, Oh saute plus haut Déjà avec tout le mal que t'avais pour pouvoir l'attraper, le but c'est juste pour que la prochaine fois tu puisses l'attraper le plus facilement Hein ah, Un chien Oh il est trop mignon On trouve quand même trop mignon. Tant pis. Mais il y en a un là. T'as ah, pris le micro, Yaya Ah, quelqu'un ouais a pris le bélier. Florian t'a pris le bélier. Florian, t'entends plus d'ailleurs. Ah mince Donc depuis tout à l'heure, je pars dans le vide. C'est oui. ça. Donc toutes les indications sur le parapluie, tout ça. <coughs> ah non, non, on a rien entendu. Ah non, mais parce que moi j'ai continué de faire ma vie. <rire> ouais, je l'ai euh... arrêté. Vidéo si c'est bizarre. Les gens, ils m'écoutent plus. <rire> Pourquoi personne commence que <rire> le ah dit ouais, c'est facile. Ah, t'es bon, bombes puis on en parle plus. <rire> oh, moi, je fais la sieste. Hein. Une fois que j'ai fini mon boulot, euh, je dors. Ah carrément Ah mais ça ah si tu le sais pas. Voilà c'est là. Laissez moi faire. Voilà, voilà. Et normalement. Faites demander à des mineurs de quitter pas. Voilà. Big Chocobo, oh vous avez trouvé Oh il est moche avec tous les dégâts que tu fais. T'arrives quand même à pas gagner l'XP Mais non, mais moi je fais pas beaucoup de dégâts, je suis mono-cible. Ah ouais. C'est dommage qu'il soit moche. <rire> moi avec des bombes, et des meurtres de masse, voilà. Et ça ne me pose aucun cas de conscience. Ah ouais, ouais, ouais. C'est ça. Dix chocomo, allez je l'ai, allez-y. Ça oh, évite écoutez, de faire toute peut, la pas map pas comme... grand chose pas grand chose d'essayer. <coughs> par contre, euh, il fait quoi comme euh... voilà Ah là il est là. Oh un ah, truc qui sert. Non, un... alors, je, je sais pas, pas, pas qui... Moi je tapais une table. Voilà. <rire> Et l'autre qui reste resté. <rire> l'autre qui s'est dit c'est bon ils sont partis. Alors reprenons le journal. Là il y a ah, Attends, il y a une autre fissure à droite. Oui non mais... Là. Ah les ennemis aussi Ah oui, oui, oui. Ah oui c'est là il se beaucoup mieux Bah oui. Oh, ah tiens, Moi je veux lui Non lui il fait ju lui va juste chier dessus Il chie sur les ennemis c'est pas mal Voilà déshydraté Suivant euh... Oh il y en a qui a volé Voilà vas ta propulsion. Voilà, babaye. Les bye. déchets ont envoyé à travers une fenêtre. Et en fait, il y a une fissure à côté. Voilà, c'est lui. Et c'est vers le premier arbre. Ah arme. oui, bah là. Ah. bah là. Voilà. Bah là, déjà, il y a Voilà. Ah bah... On voilà. peut retourner à la carte. On peut prendre le fric avant <rire> Merci. Ah mais il est pas mort. Le problème c'est comme c'est moi qui ai Cardinal, si tout. je vous m'aidez pas ça sert à rien d'aller jusqu'au bout De quoi Non mais, ah. bah oui Ah oui c'est toi qui as le... Si Cardinal n'est pas live, bah oui Non mais avance pas Naïs, faut qu'on relève Florian tinquiète pas. t'as trop de points de vie Si tu te mets, hein, si tu te mets derrière moi Qu on va encore mourir en bout b... comme des cons. Voilà. Il est où il Ça va. Ah bah ouais. Et plus que moi du coup. Ah. Ah mince. Enfin, oui, J'y suis, à... suis allé un peu fort. Et les... Il a l'air plutôt bien. Mais le, le, le la qui sort de la forêt, hein, on a la chercher. Parce ah, que c'est de l'entrée oui. de la, la forêt, t'as une croix dans le sol et t'as le... Oui mais une... s'il non, bah tant pis, tant pis.